Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez aimé la louange, mais hein, en tout cas nous on a, <rire> je sais pas si ça se voit, mais hein, on, on était parti. Notre Seigneur est digne d'être loué, vraiment. Euh... Ce matin on continue dans le livre de Jean. On était, on avait ça fait déjà un bout de temps qu'on a commencé l'étude du livre de Jean, et ce matin on, on aborde, le, on finit le chapitre 11 où le sanédrin décide la mort de Jésus. Lisons ceux qui ont leur Bible, ouvrez-le au chapitre 11, vers, Jean chapitre 11, verset 45. On va commencer à partir du verset 45 jusqu'au verset 54, la fin du chapitre. Plusieurs des Juifs qui étaient venus, si on, on y est, on peut lire ensemble. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus, ce que fit Jésus, crurent en lui. Ce que fit Jésus, c'est-à-dire qu'il a ressuscité Lazare, qui était mort depuis trois jours et qui commençait déjà à sentir mauvais. Donc il a ressuscité un mort qui était vraiment mort, mort, fini, fini, bien mûr. Et donc il, dit ici, il écrit ici que plusieurs crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Saint-Nédrin et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit Mais vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas Or, il ne dit pas cela de lui-même.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 Afin qu'on se saisisse de lui. Amen. La Bible dit que toute parole est utile. Toute parole de Dieu est utile pour pour enseigner. Dans toute parole, nous, avons, nous trouvons notre nourriture. Mais il faut reconnaître que que vous et moi, il y a, il y a certaines paroles qui sont plus difficiles que d'autres à trouver notre nourriture dedans. Euh, Combien d'entre nous ont déjà lu le livre de Lévitique en entier Tout le Lévitique en entier. Combien l'ont lu cinq fois Il <rire> ah, y, y, y, y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde. C'est dur à mâcher. Ce n'est pas facile. Souvent, on s'endort au bout de un chapitre, deux chapitres, on est parti. La robe de ceci, la couleur de cela, la couleur des murs, la hauteur de 12 pieds, de 10 pieds, de vingt pieds, à un moment donné, on, on, on lâche l'affaire. On lâche l'affaire. Mais et pourtant, c'est un livre tellement fantastique, tellement merveilleux, qui parle de Jésus du début à la fin, qui parle du Saint-Esprit du début à la fin, qui parle de notre consécration du début à la fin. Quand on parle de bœuf qu'on qu sacrifie pour le souverain sacrificateur, pensez à notre consécration à nous. Et voyez, une fois qu'on pense à ça, on voit les d'un autre œil. On obtient... Oh, on voit qu'il y a des taureaux qui sont offerts complètement, totalement, carb, brûlés du, de pied à la tête. Et il dit, c'est un sacrifice d'agréable odeur. Et quand on, on commence à comprendre que ça parle de Christ, ça parle de son corps, ça parle de nous, ça parle du Saint-Esprit, on, on voit l'évitique autrement. La prochaine fois, repassez par l'évitique un de ces jours et, et, et essayez de, de trouver Jésus dans le lévitique. Traquez-le. Et, et, et là, traquez le Saint-Esprit. Traquer le, le, notre vie à nous de consécration en tant que sacrificateurs de de, de l'Éternel qui avons été rachetés par le sang de l'agneau. Traquer toutes ces choses là et vous verrez que le Lévitique va totalement changer de d'aspect. Ce sera plus tellement repoussant. Au lieu d'être dur à mâcher, ça sera ça sera un délice. Ça sera ça sera doux sous, sous sous sous la bouche. La dernière fois que je suis venu pour partager avec vous sur le livre de, de sur l'épître l'évangile de Jean. J'ai aussi parlé du Sanhédrin, l'aveugle qui avait été guéri, et le Sanhédrin a convoqué l'aveugle pour, le, pour le, le, le faire avouer que Jésus est un pécheur, pour pouvoir accuser Jésus. Je taquinais Michel à ce propos, je lui disais, « Mais tu m'as donné que, que le Sanhédrin <rire> à faire. » Je le taquinais parce qu'il y a beaucoup à manger. Sur la croix, on voit que Jésus prie à plusieurs reprises. Jésus a accompli toute la loi et sous la croix, il a prié, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quand il a regardé les, les, les soldats qui étaient autour, qui le crucifiaient, qui ont partagé ses vêtements, il a, il a demandé au Père, il dit « Seigneur, Père, mon Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font personnellement, ». Personnellement, là je vais, je vais vous faire un aveu, c'est une des prières les plus choquantes que j'ai lues dans la Bible. La première fois que j'ai lu ça, ça ne m'a rien dit. J'ai dit « Oh, il pardonne à ses disciples, Enfin, il pardonne à ses, à ses bourreaux, c'est bien, c'est ce que nous devons faire, c'est l'exemple qu'il nous donne. » Mais, les fois d'après, quand j'ai relu ça, et quand j'ai compris que le Père écoute toujours le Fils, et le Père, il a dit « Mon Père m'exauce toujours. » Et là, je me suis dit « Oh, le Père a exaucé cette prière qu'il a faite. » Aucune de ces paroles est tombée à terre. Et là, je me suis rendu compte que si Jésus a demandé au Seigneur, à Dieu, de pardonner à ces Romains qui l'ont crucifié, ça veut dire que Dieu a pardonné à ces Romains-là d'avoir crucifié son fils. Quand on y pense, c'est choquant. Quand on y pense, il n'y a pas... Est-ce qu'on pense à un plus grand péché Jésus dit que le plus grand, c'est le, le péché contre cet esprit. Mais vous et moi, est-ce qu'on pense à un plus grand crime pour quelqu'un que de crucifier le fils de Dieu non. Et pourtant, hein, ces personnes-là, ces Romains-là, au jour du jugement, ne seront pas condamnés pour le crime d'avoir crucifié le Seigneur. Ils seront condamnés pour autre chose. Mais pas pour ça. C'est choquant quand même. C'est pourtant la vérité. Dieu leur a pardonné ce péché parce qu'il a exaucé son Fils. Et sur quoi Sur la base de leur ignorance totale. C'est ce qu'il dit. Il dit pardonne-leur. Pourquoi Il dit parce que ceux qui sont là, -là ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les Romains étaient des soldats, c'est une armée d'occupation. Okay? Un soldat romain ne se mêlait pas à la foule. Il ne se mêlait pas aux, aux, aux, aux Juifs. Parce que premièrement, c'était un soldat. Deuxièmement, il parlait latin, ou grec pour les plus éduqués. Troisièmement, les, les, les, les, pour eux, les Juifs étaient des sauvages. Il n'y avait pas le système d'Aptuque, il n'y avait pas de, de, de latrine digne de ce nom, il n'avait pas les, les, les termes qu'on a à, à, à, à Rome, il n'avait pas des rues pavées, il, il mangeait soit assis, soit debout, il mangeait comme des sauvages, alors que les Romains, eux, s'allongeaient sur des, des, des bancs pour manger, etc., etc. Les Romains étaient éduqués, et là je parle du point de vue d'un Romain, les Romains étaient raffinés. Ces gens-là, c'était des sauvages pour eux, rien de plus. Certains romains, par contre, non seulement étaient proches des juifs, mais avaient adopté leur, leur, leur religion. On voit le centurion, par exemple, qui, même sans être juif, avait une affection naturelle pour le peuple juif. Mais c'était des, des rares cas. Pour tous les autres, là, ils ne se mêlaient pas aux barbares. Ils ne parlaient même pas leur langue. L'araméen, barba, barba, barba, bah bah bah. c'est langue de sauvage. Et ces soldats, on leur a livré un rabbin qui ne paye pas de mine, qui n'est même pas habillé richement, qui ne vient même pas d'une famille, une bonne famille, une famille connue à Jérusalem. Encore s'il était connu, si sa famille était connue, s'il était d'une lignée, parce que pour les Romains, c'était important la lignée. C'est qui ton père, le père de ton père, la famille, je viens de la famille Justus, Patronicus, Gronomus, etc. C'était etc. important pour eux. Mais ce rabbin-là, c'était un vain du pied pour eux. On leur a livré, peut-être pense Pilate ou les autres, eux, ils se souciaient de savoir pourquoi. Lui, eux, c'était des soldats. On leur a dit juste, prenez-le, battez-le. Ils l'ont pris, ils l'ont battu. C'est juste un juif de plus qu'on a battu. Et l'occupation, euh, j'allais dire allemande, l'occupation romaine était une occupation dure. Des fois, eux, ils venaient, les soldats venaient et puis parfois, ils arrachaient de force. Les aliments qui étaient, qui étaient mis en vente, ils venaient, un truc le plaît, tu prends, tu manges, tu manges. Et là, le vendeur, qu'est-ce que le vendeur pouvait dire Comment on le sait On le sait parce que Jean, quand ils sont venus à Jean pour le baptême, Jean leur a dit, ils ont dit à Jean, qu'est-ce que nous ferons Et Jean leur a dit, contentez-vous de votre solde et ne faites de violence à personne. Contentez-vous, parce que les soldats étaient connus pour ça. Ils se servaient quand ils pouvaient se servir ou violenter, qu'ils pouvaient, ils pouvaient violenter. Donc, ces, ces hommes-là ne connaissaient pas Jésus. Peut-être certains avaient entendu des rumeurs le soir à la caserne. Oh, les sauvages parlent d'un faiseur de miracles. Off, oh, c'est des sauvages. Eux, ils ont ils ont autant de sauveurs que les toits dans le ciel. Laisse, laisse les tomber là-bas. Non, quand on le leur a livré, ben eux ils ont, ils ont ils ont ils ont fait ils ont fait ce que ce que tout bon soldat fait. Ils ont obéi aux ordres et ils l'ont crucifié. Ils ont partagé ses vêtements. C'était juste un rabbin de plus, un juif de plus. C'est tout. Il ne se doutait pas que cet homme-là qu'il mettait sur la croix était le fils du Dieu vivant. Était le fils de celui qui a créé le ciel, de celui qui a créé la terre, jusqu'à ce qu'il meure et que l'un d'eux, quand il a vu tout ça là, il a dit « Oh boy, je pense qu'on en, en a fait une grosse bêtise. » Cet homme-là était réellement le fils de Dieu. C'était facile de haïr les Romains, très facile. C'était les occupants, ils étaient méchants, ils ne parlent pas notre langue, ils ne s'habillent pas comme nous. Mais pour les membres du Sanhédrin, c'est différent. Parce qu'eux, ils étaient juifs. Eux, ils connaissaient la parole. Et encore plus, ils connaissaient la parole. C'est une autre histoire. Eux, c'est une autre histoire. Le Sanhédrin a pris la résolution de tuer, de faire mourir Jésus sur... Ils ont pris sur la base simplement qu'ils faisaient beaucoup de miracles et par jalousie. Il y a un passage que, désolé, je n'ai pas mis dans les dans les, dans les dans les, dans les PowerPoint, mais si on peut, on peut ouvrir avec moi la Bible dans le livre de Actes. Ceux qui ont leur Bible, s'il vous plaît, ouvrez-la, ouvrez dans le livre des, des, des Actes. Actes des apôtres, on va, on va commencer au chapitre 5, au verset 33. Nous y sommes alors, les disciples ont été convoqués pour avoir fait un miracle, encore l'histoire se répète, et on leur a ordonné de ne plus parler au nom de Jésus. Et eux, au lieu de, de se taire, non seulement ils ont dit qu'ils n'ont pas ce mais ils ont encore témoigné avec plus de force devant le Sanédrin de, de, de, de, de, de Jésus. Et là, voilà ce qui suit, au verset 33, voilà ce qui est dit. Furieux de ces paroles, ils voulait les faire mourir. Ils ont commencé à' leur maître, on va finir le travail. Verset 34. « Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le saint et il ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Thedas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel tous... »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 elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ça, ça se passe après la mort et après la résurrection. Mais les événements dont parle Gamaliel ont déjà eu lieu bien avant ça. Il y a déjà eu des hommes qui se sont, qui sont soulevés, qui sont dit euh, prophète ou messie, etc., et qui ont été tués. Ce que Gamaliel ne dit pas ici, c'est qu'à l'époque, les, les, les Juifs n'avaient pas d'armée en tant que telle. Ils n'avaient pas le droit d'avoir une armée. Ceux qui ont été tués l'ont été par les Romains, pas par les Juifs. Parce que c'était un trouble à l'ordre public, ils sont revenus mettre de l'ordre, ils ont décimé les 400 qui ont suivi le premier et les autres qui ont suivi le deuxième. Donc quelque part, les Juifs, le Sanhédrin, avaient peur que l'histoire se répète. Pourquoi Parce que ben, avec Jésus, il y avait encore plus de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde, parce que les deux autres là qu'on qu avait tués, eux, ils ne faisaient pas... Autant de miracles que Jésus en a fait. Et vu le nombre que ça attire, il se disait, mais avec ce nombre-là, quand les Romains vont revenir, pour, pour, pour, pour, ils vont tout raser, ils vont tout saccager. Et donc, ils ont pris la décision, on ont dit, écoutez, on va, on va le faire mourir. Pour sauver le peuple. Mais voilà le problème. Ils ont décidé de le faire mourir sur aucune base d'une loi juive. Aucune, aucune, ni la loi, ni les Écritures, ni la volonté de Dieu. Rien de ça ne leur est venu à l'esprit et Dieu ne leur a rien dit dessus. Ils ont pris la, la, la, la, la, la décision de tuer cet homme-là et cette décision-là était profondément injuste et eux, ils le savaient. Jésus n'avait rien fait de mal, vraiment. Même entre eux, quand ils discutaient de « Oh, il a, il, a, il, a, il a fait ceci pendant le sabbat, il a fait cela », même entre eux, entre le parti des pharisiens, entre le parti des saducéens, entre les autres parties des hérodiens, ils avaient, différents, ils avaient différentes approches. Et de toute façon, même sur ces questions-là, ils n'étaient pas d'accord. Quand cette réunion a eu lieu, ils n'ont même plus parlé du fait que la dernière fois, il avait fait un miracle le jour du sabbat. Le sabbat a complètement, a complètement été oublié. Ces personnes savaient que la décision de le faire mourir était mal. Ils savaient dans le fond, au fond d'eux que c'était mal. Et c'est pourquoi Caïphe, le souverain sacrificateur de l'époque, Caïphe, il les convainc en mettant en balance la vie de Jésus contre la vie de tout le peuple. Ça, c'est le seul argument qu'il a trouvé. Pour les convaincre. Pourquoi Parce qu'il n'y avait rien qui justifiait de le mettre à mort. Et une fois qu'il a dit ça, tout le monde était d'accord. On dit oui, il faut qu'il meure pour toute la nation juive. Au passage, sans le savoir, ils ont parlé de sacrifice ici. Ils ont dit, il s'agit qu'un seul homme meurt, je ne sais pas si votre Bible dit, pour le peuple. Il meurt pour le peuple. À leurs yeux, même à leurs yeux, sans le savoir, sans, sans peser toute la portée, c'était un sacrifice qu'eux-mêmes faisaient. On va tuer un des nôtres, il est innocent, il n'a rien fait. Et on ne va pas prononcer le mot innocent, parce que si on prononce le mot innocent, ça fait de nous des malfaiteurs qui tuent un innocent. Non, non, non. on va dire que c'est pour sauver le peuple, c'est un sacrifice que nous faisons. Le souverain sacrificateur Caïphe, on peut, on peut en parler en long et en large. Caïphe, je ne sais pas si vous avez lu le livre de tous les le, le, le, de Jean, On parle de deux souverains sacrificateurs. Et même Jésus est jugé devant deux souverains sacrificateurs, un qui s'appelle Anne et l'autre qui s'appelle Caïphe. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais finalement, c'était qui qui était souverain sacrificateur Caïphe ou Anne C'était Caïphe. Anne, c'était son beau-père, le, le, le père de sa femme. Ok Juste parenthèse, petite parenthèse. Caïphe était souverain sacrificateur depuis plus de dix ans. À cette époque-là, quand il, il parle comme ça, ça fait dix ans qu'il est souverain sacrificateur. Un. Avant ça, avant qu'il soit lui souverain sacrificateur, c'était son beau-père, Caïf, qui était souverain sacrificateur. Vous me suivez Bien. Entre les deux, il y a eu une année d'écart. Dans cette année d'écart, il y a quatre souverains sacrificateurs qui ont été nommés par les Romains et démis par les Romains. Est-ce que vous comprenez La loi, c'était Dieu qui nommait en Israël les souverains, les souverains sacrificateurs. Mais là, c'était l'occupant. Et l'occupant, une fois que Caïphe An s'est retiré, il y a eu quatre qui ont été appointés et, et démis. Appointés et démis, appointés et démis. Dans une année, chaque souverain faisait en moyenne quatre mois en tant que souverain sacrificateur après. Il se faisait virer par le gouverneur romain de l'époque. Vous me suivez et tout d'un coup, ce souverain met en place un homme qui reste plus de dix ans. Quelle conclusion peut-on tirer? Ok? Effectivement. Mais cet homme-là devait avoir de méchantes bonnes relations aussi avec le, avec le gouverneur. De méchantes bonnes relations après la crucifixion de Jésus, six ans plus tard il a été viré et Ponce Pilate aussi a été viré il est retourné à Rome le souverain le, le, le, le, le gouverneur de l'époque était un homme à qui il ne fallait pas jouer c'était un gouverneur de Syrie il avait toute une, toute une région, tout le, quasiment une bonne partie du Proche-Orient sous sa garde c'était quelqu'un qui avait une pointe de fer et ce Caïphe-là savait comment euh, le voyer, comment bouger c'était un fin stratège, c'était un fin politicien ça c'est ce caïf là qui était un ami du gouverneur pour rester en poste pendant dix ans, c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Et c'est ce caïf là qui leur dit qu'il prophétise. La, la Bible ne dit pas qu'il a menti. Les Écritures disent que même lui sans le savoir, il prophétisait, il parlait de la part de Dieu. La Bible, l'Écriture, entend ici que c'était une vraie prophétie, pas une fausse. Sous l'inspiration de l'Esprit. Alors, vous vous rappelez de Simon Pierre qui a prophétisé, qui a, qui a, qui a déclaré que Jésus était le Messie. Vous vous rappelez de l'histoire et, et, et vous, qui dites-vous que, dites que je suis et, et Simon Pierre qui dit que tu es, tu es le, le Fils de Dieu, le Messie, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus qui lui, qui lui dit que ce n'est pas... Et toi qui t'as dit ça, mais c'est l'esprit le, de mon père, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré, inspiré ces paroles-là. Donc, Simon, quand il a dit ça, ça ne venait pas de son intelligence, ça ne venait pas de, de son cœur ou de son... Ça lui, ça lui a été inspiré, et ce n'était pas sa sagesse propre, ça lui a été inspiré sur le coup. Caïf, souvent sacrificateur, la même chose. Et je vous dis, ce pas un homme sympathique, loin de là. Ce n'était pas un homme sympa. Mais méchant qu'il est là, le Saint-Esprit a quand même agi au travers de lui et il a prophétisé, il a parlé. Il a dit des choses, même si c'est lui qui les a dites, ça ne venait pas de lui. Qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend deux choses. Premièrement, toute parole n'est pas forcément notre parole. Et toute pensée n'est pas forcément notre pensée. J'en ai, ai parlé récemment. Toute pensée n'est pas notre pensée. Toute parole n'est pas notre parole. On le voit avec Caïf et on le voit avec, avec, avec, avec Simon-Pierre. Pour les pensées, la Bible nous donne un exemple. Dans 1 Chronique au chapitre 21, il est écrit ici que Satan se leva contre Israël. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Et il excita. David, donc il lui mit à, à cœur, il lui inspira la pensée, il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela pourquoi faire ainsi pécher Israël Le roi persita dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée. Et en Juda, 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point le dénombrement des Lévis de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, donne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi en insensé. On connaît la suite, on sait comment, comment Dieu a frappé le peuple de trois jours de peste dans, dans, dans le royaume. L'ennemi peut nous inspirer une pensée. Nous ne croyons pas qu'on est mieux que David, ou on est plus fort, ou on peut, on, on, on, pas possible, on peut jamais, c'est pas vrai. L'ennemi peut nous inspirer une pensée. L'ennemi peut nous inspirer nous inspirer une, une parole. La Bible dit, vous vous rappelez de la, la, la parabole du semeur, Marc 4. « Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et et enlève la parole qui a été semée, il peut enlever des pensées, l'ennemi peut venir et peut enlever une pensée, une bonne pensée, je pense à quelque chose de bon, puis tout d'un coup, à un moment donné, j'ai oublié quest ce que c'était, je pense à prier pour quelqu'un, l'esprit m'inspire, prie pour un tel, ok, ok, ok, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais j'ai d'abord ça à faire, je reviens, on va, en fait, quand on revient, oh, j'ai oublié, c'était quoi que je, c'est parti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 une parole peut nous être inspirée par l'ennemi et ne pas venir de notre propre fond. Des fois, on pense que, parce qu'on est, on est smart, on est intelligent, on est que tout ce qu'on pense, c'est de nous. Ou que, tout ce que des fois, tout ce qu'on dit, c'est de nous. Mais c'est faux. Vous vous rappelez de, du bon conseil que Pierre avait donné à Jésus quand Jésus parlait d'aller à Jérusalem et de mourir là-bas, crucifié Et Pierre l'a pris de côté et dit non, « non non, non, non, non, non, que cela ne t'arrive pas. » Jésus lui a dit quoi Arrière Arrière de moi, Satan. C'est pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes et sur nos pensées. Pour pouvoir servir notre roi. Mais pas seulement. Si on sait ça, on sera plus tolérant envers ceux qui nous entourent. Plus tolérant. On sera plus tolérant sachant qu'une parole qu'ils nous ont dite ne venait pas forcément d'eux. Ce n'était pas forcément de leur propre fond qu'ils l'ont dit. Parfois, c'est le cas. Mais il peut arriver que ce ne soit pas de leur cas. Quelqu'un m'a dit quelque chose, et à cause de ça, je vais lui garder une rancune tenace des années et des années après, à cause de cette parole-là. Mais si ça se trouve, cette parole, elle ne venait pas de lui. Sur le coup, ça lui a été inspiré et il ne le savait même pas. Est-ce que vous savez que l'alcool peut parler Vous avez déjà entendu l'alcool parler Jamais L'alcool vous savez, l'alcool parle. Hein? Est-ce que vous savez que l'amertume parle Avez-vous déjà entendu quelqu'un parler et puis c'est l'amertume qui parle L'amertume. Et là, vous entendez ça. Vous, vous quand vous connaissez la personne, vous savez que ce n'est pas toi qui parle. C'est l'amertume qui parle. Ou quelqu'un qui a été profondément blessé. C'est le cœur blessé, c'est le qui coule et qui parle. De son propre fond, la personne... Reviens reviens reviens des, des mois plus tard, tu verras, tu diras, j'ai parlé en insensé. Je n'aurais pas dû dire qu'est-ce qu qui m'a pris, c'est l'amertume qui a débordé. Est-ce que vous savez que la colère parle Pour preuve, tout ce que quelqu'un en colère dit, là on ne le prend jamais pour argent comptant. On ne pariera jamais notre vie sur quelque chose qui a été affirmé par un homme qui est en colère. Ah, si on le fait, on est stupide. Là. Vraiment, on ne parierait pas notre vie dessus. Parce que quand la colère s'exprime là, rien de ce qu'elle dit ne peut. C'est la colère qui parle. Une pensée, une parole peut nous être inspirée. Par l'amertume, par la colère. Et là, je ne parle même pas de notre ennemi de notre, de ennemi, de notre âme, Satan. Mais par beaucoup de choses. Et que ça ne vient pas de notre propre fond. Donc... Soyons miséricordieux envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos parents, envers nos amis. donnez leur le bénéfice du doute. Quand c'est comme ça, laissons-leur le temps des fois de se calmer un tout petit peu. On est, on, on est facilement blessé, hein, nous. C'est normal. On n'a pas de fourrure. Hein. On n'a pas de fourrure, on n'a pas d'écailles. On n'a pas de gros poils pour nous protéger des coups. Hein. On n'est pas comme les, comme les lions ou comme les, les, les, les, les poissons qui ont des écailles. Puis... Non, non, c'est juste la peau. Ça se coupe facilement. Mais donnons le bénéfice du doute. Quelqu'un a eu une parole, une parole blessante, ou tu te lèves et puis ton mari a une parole, le soir a une parole. Mais si ça se trouve, c'est juste la journée qui parle. La journée empilée, empilée, empilée, empilée, empilée, empilée. Ou notre épouse qui vient et puis qui a un, un petit mouvement de colère. Si ça se trouve, c'est parce que les enfants ont travaillé tellement toute la journée. Et des fois, les enfants, ils ont cet art-là. C'est un art, j'appelle ça un art. De savoir comment mettre leur mère en... C'est comme si ils savent... Jouer sur un piano ou appuyer pour... Ils savent. Soyons indulgents, vraiment. Soyons miséricordieux. Mutuellement, pardonnons-nous mutuellement ces paroles. Que parfois, on se jette à la figure dans un mouvement d'égarement. Là, là, je ne parle pas de celui qui le fait, qui lui doit demander pardon, Il doit s'excuser. Je ne parle pas de la personne, je parle de celui qui reçoit l'offense. Parfois, ce n'est pas la personne qui a parlé. Et nous, en tant que croyants, nous devons grandir en maturité aussi, pour parfois arriver à distinguer quelle est la source, qui parle derrière cette parole-là. Amen. Dieu inspire, travaille, même dans le cœur de Caïf. Un homme comme ça là, cet homme Caïf, souvent sacrificateur, c'est un, un homme détestable. Et en plus, il est manipulateur. Oh Yann, pourquoi tu dis ça Mais regardez, c'est le texte qui le dit. Caïf dit aux, aux autres, il est dans votre intérêt. Il ne dit pas dans notre intérêt. Il ne dit pas dans mon intérêt. Il est dans, il est dans votre intérêt qu'il que, que, que, qu meure. On sait qu'il avait l'appui du, du gouverneur. Ce qu'on ne sait pas, c'est si le gouverneur, ou si même le, le, euh, le, celui de Judée, euh, Ponce Pilate, lui avait dit, fais attention, maintiens-moi l'ordre. Certainement, on lui a donné, on lui a dit, maintiens tes gars bien en, bien en ordre, sinon on va sévir. Il avait une menace supplémentaire sur la tête. Mais ça, il n'en parle pas. Il n'a pas dit à ses hommes hein, qu'il y, y a mes là là, qui vont, euh, ils vont nous tomber dessus si on ne reste pas en ordre. Mais Dieu, on voit que Dieu est au contrôle Et c'est une des leçons, la deuxième leçon qu'on peut apprendre ici Dieu est parfaitement au contrôle Sinon il aurait dit, il aurait inspiré Caïf en disant Non, non, non, non, non. laissez-le aller, ne lui faites pas de mal C'est loin de Dieu Comment si Dieu a pu faire parler une ânesse devant Balaam Dieu peut faire parler n'importe qui Et puis d'ailleurs là, il lui inspire et la Bible dit qu'il a inspiré à Caïf. Et qu'est-ce qui lui a inspiré Il dit non, non, non, non, non. Envoie-le à la mort. Euh, il me semble que si j'avais un fils et que je pouvais inspirer un juge, je dirais plutôt au juge, laisse-le aller. Non. L'esprit lui inspire, non, non, non, non, non. De convaincre le saint d'envoyer Jésus à la mort. Dieu est, est, il est au contrôle, de A à Z. Et ce Sanhédrin-là n'échappe pas du tout à son contrôle. D'ailleurs, au passage, là, en parlant de ça, comment on sait ce que c'est ce que, ce que dit ce Sanhédrin? Toutes les paroles du Sanhédrin ont été rapportées à l'apôtre qui a écrit, ou aux apôtres. Qui a rapporté ça aux apôtres? Certainement, au milieu d'eux, il y avait des personnes, on sait que, par exemple, Nicodème, on sait que Joseph d'Arimathie Était des disciples de Jésus en secret Est-ce que c'est eux qui ont Mais tout ce qu'on sait, au sein du Saint-Lédrin Il y avait, avec tout ça Il y avait des supporters de Jésus Il y avait des gens qui étaient pour lui Parce que ça s'est rapporté dehors Et les apôtres ont su ce qui s'était dit Tout à l'heure on a lu dans Actes Quand Gamaliel Fait sortir les apôtres On va parler entre nous mais comment ça se fait que tout ce qui sont dit entre eux a été reporté quand même On est au courant Mais là, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Jésus, en attendant son heure, Jésus est parti dans une, dans une ville au, bord de, la, au, bord, au bord, en bord de Samarie, une ville qui s'appelle Ephraïm On ne sait pas vraiment si c'était une ville de, de refuge. Il y a il y a des, des, on appelle ça, des polémiques dessus, on ne peut pas en, en être sûr, mais, mais le fait est que, parce que ce, cette, cette ville-là n'était pas loin de la Samarie, aucun de ces juifs-là n'allait s'approcher de cette ville-là. Parce que la terre des Samaritains n'était était, était pas loin de là, et ils n'allaient pas y aller, pour ne pas se rendre impurs. Et Jésus là-bas, était. c'est pour ça que Jésus était en sécurité dans cette ville-là. Il est resté autant de temps qu'il le fallait, parce que le temps de Dieu, pour qu'il passe de la vie à la mort, n'était pas encore arrivé. Dieu est au contrôle. Et on va terminer par cette pensée-là, Dieu est au contrôle de tout. Même quand, des fois, tout paraît contraire. Des fois, des fois, on, on, on, on, on se flagelle, hein? on, on, se, on, se, on se fouette en disant « Je savais que j'étais dans le plan de Dieu jusqu'à ce que je fasse telle erreur. Et à partir de cette erreur-là, je suis sorti du plan de Dieu. » Vous avez déjà entendu ça Quelqu'un vous a déjà dit ça À partir de ce plan, on dirait que oh, Dieu, a, Dieu a laissé tomber, il a, il a laissé tomber la serviette et puis c'est bon. Ma désobéissance a complètement fait capoter les plans de Dieu, c'est fini. Il semble que je devrais être plus avancé, plus loin que, que maintenant. Je devrais être plus... Mais comment? Il semble que notre église devrait être plus remplie qu'annulée actuellement. Regarde, tout c'est bon. Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Où sont les jeunes? Il semble qu'il de, devrait y avoir plus d'assemblées chrétiennes au Québec. Il semble que le gouvernement fasse voter des lois contraires à la parole et hostiles à l'évangile. Il semble qu'on voit que où est Dieu, mais Dieu est au contrôle. Même quand il nous semble, de dehors de, et puis dans notre vie, il nous semble que ce n'est pas le cas, il est au contrôle. Il me semble que ma femme met beaucoup de temps à s'approcher de Dieu. Il me semble que mon mari s'éloigne de plus en plus de Dieu alors que je pensais qu'il commençait à y avoir du changement. Il semble que mes enfants se désintéressent complètement de la foi. Dieu est au contrôle. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui se passe, toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Dieu est au contrôle. Ça ne signifie pas qu'on doit se coucher et ne rien faire. Hein. Hop, ah. ah, ah je te laisse faire. Non, on en a trop part à faire. Mais là, je parle de l'inquiétude que nous avons naturellement dans le cœur. Notre tendance naturelle à paniquer, à trouver que c est, c est, ça ne va pas dans le. Il semble que ça va pas dans le bon sens. Moi, si je pouvais être transporté dans le temps et dans l'espace, et je me retrouvais il y a 2000 ans euh, dans, dans la salle en, Galilée, en, en, en Judée, et Dieu me dit Regarde, regarde, regarde, là, là. Je vais inspirer une parole à Caïf. Moi, je me serais dit, oh, oh, oh. Ah, il va lui dire de laisser-le partir. Non, non, non, non, non. envoyez-le. J'aurais été déçu. Je dit mais, mais, mais qu qu'est-ce qu que tu fais Ils vont. Non. Et on voit ce que ça a donné. Il est allé sur la croix, il a donné sa vie pour la multitude. Pour vous, pour moi, pour les juifs et puis pour les non-juifs. Pour les hommes et puis pour les femmes. À l'époque, pour les hommes libres, pour les esclaves. Aujourd'hui, pour les Noirs et pour les Blancs, pour les Chinois, pour, le, pour tout ce que vous voulez. On voit l'effet aujourd'hui. Et on verra l'effet dans l'éternité quand nous serons tous ensemble en train de louer le Seigneur. On verra des, des, des, des, des hommes de toute couleur, de toute race, de toute, de toute nation lever la main et, et glorifier le Seigneur, louer le Seigneur, chanter ensemble. Je vous laisse avec ce psaume-là, psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux dans les cieux et son règne domine toute chose, Dieu est au contrôle ce matin on a vu comment le saint décide de la mort eux ils se disaient oui on, on gère la nation vous, vous ne gérez rien Dieu vous gère et Dieu vous a conduit à prendre la décision que de, de toute éternité il avait déjà prise et de toute éternité le Fils, son fils avait été immolé et il l'avait décidé et vous l'accomplissez aujourd'hui donc si ce matin dans notre vie, on a, on a ça, on a des, ces inquiétudes-là, ouvrons-nous ce matin, on aura tout à l'heure, tout de suite, on aura dans quelques minutes notre, notre Sainte Seine. Prenons ce cas-là, prenons, prenons ce temps-là. Je ne vais pas manger sur, sur l'exhortation de mon, de, mon, de mon frère Michel, mais prenons, profitons de ce temps que nous allons avoir là pour remettre les pendules, comme on dit, remettre les pendules à l'heure. Ou est-ce que qu'est-ce qui est tordu et je le sais. Si je le sais, remettons-le à l'heure. Souvent, on se dit et la, la, quand on parle, on conseille. Une des réflexes, des réflexions qu'on a toujours eues, c'est je ne suis pas capable. <coughs> Parfois, il y, a, il y a des personnes qui ont des conflits qui datent d'années avec quelqu'un. On, on, on conseille, on dit pardon, il dit je ne suis pas capable. Ce matin, Dieu ne nous demande pas d'être capable. Il nous demande de vouloir. Et lui, il va nous rendre capables. Est-ce qu'on a juste de la bonne volonté envers ça Voilà ce que j'ai dans mon cœur, j'ai de la haine, j'ai la... une immense tristesse. J'ai une immense rancune, je ne m'en sors pas. Je suis rempli de peur, je suis rempli de crainte, je suis rempli d'amertume. J'ai l'impression que ma... toute ma vie entière n'a servi à rien. J'ai l'impression que ma vie aujourd'hui ne sert absolument à rien. C'est faux. C'est faux. Est-ce que tu veux que Dieu te révèle à quoi elle sert? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux que Dieu réponde à ta question? Est-ce que tu veux que Dieu rentre totalement, complètement dans ta vie? Dans toutes les, les, les chambres que tu as fermées, que tu as laissées dans le noir? Ça, ça ne prend qu'un pas, ça prend juste un oui. Dis-lui juste, dis juste, Seigneur oui. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Ce matin même, pas demain, pas après-demain. Amen. Michel, il sait venir. On va, pendant que notre frère approche, on va, on va on va prier si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta louange. Merci pour la louange que tu inspires dans notre bouche, que tu as inspirée à nos enfants ce matin. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. La Bible dit, voici le jour que le Seigneur a fait, voici le jour que tu as fait, donne-nous de nous, non seulement de nous réjouir, mais d'être libérés. Tu connais les fardeaux de tes enfants, tu sais ce qu'on traîne jour après jour chacun de nous. Et ce matin est le jour de la délivrance, de la libération, alors que nous allons prendre ton corps, boire ton sang. Donne-nous Seigneur d'être totalement délivrés de ces fardeaux-là ce matin. En Jésus nous te prions. Amen.